Yes, salut tout le monde, c'est Ding 134. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'un système que j'ai fait pour cacher les coffres en Fallen Kingdom. Donc euh, voilà. Alors ça c'est la petite représentation de la grotte. Hein. Donc vous voyez le couloir. Hop. On rentre ici. Et voilà. Donc un couloir basique. À part qu'il y a de la cobble partout. Enfin partout. J'ai mis un petit peu de cobble euh, parce que très important pour cette technique. Essayez d'habituer. Essayez de... D'habituer votre adversaire à avoir de la cobble dans votre couloir, parce que euh, sinon, si, si vous mettez que. que ça. Par exemple, si euh, tout est en pierre lisse et qu'il n'y a que votre système en cobble, ça ne marchera pas. Donc comment ça marche D'abord, je vais vous montrer le truc. Si je fais ça, donc je me mets à sniquer ici, je fais ça, et hop. Voilà. Voilà le truc. Ensuite, on arrive ici. Et ici, c'est la salle des coffres. <rire> je me suis même amusé. D'ailleurs, on peut même faire en... encore plus une autre technique, mais on verra ça après. Alors, comment ça marche tout ça Et eh bah, ben, c'est tout simple. En fait, c'est juste que j'ai cliqué ici, et ici, c'est des escaliers. Des escaliers qui sont mis dans cette position là, parce que vous voyez, si on vise ici, là, on n'est plus dans l'escalier. Vous voyez, là, si je vise ici, là, il y a bien la barre de hitbox qui est montrée, et quand je vais là, il y en a plus. Ici aussi, il n'y en a pas, là il y en a. Et en fait, c'est ce truc d'escalier, c'est pas un bug. C'est juste qu'en fait, ça, ce morceau d'escalier est mis juste graphiquement. Et graphiquement il existe, mais en fait, euh, il n'existe pas euh, pour le bloc. Donc grâce à ça, en fait, c'est comme s'il y avait un trou là. Là, en fait, si je clique, vous allez voir. Vous, voyez, vous allez voir, dans le truc, il y aura un trou. Voilà, j'ai fait un trou ici. Ce qui prouve qu'on peut. Interagir avec un bloc qui est derrière ces escaliers Donc grâce à ça, il y a un bouton qui est là Donc ce bouton, on l'active Active, active un, systè un système de redstone Et ça fait Donc attendez, je vais juste casser ça et ça On reposera après, c'est juste pour euh, camoufler un peu votre système Ça active ce piston là d'abord Et ensuite, avec un certain délai Un délai de 1, 2, 3, 4 4 x 4, 16, 16 tics. Avec un délai de 16 tics. Enfin quoique, non, là, il y a un tic, deux tics, trois tics, quatre tics, ouais c'est ça, un délai de 16 tics, ça active ce piston-là. Donc regardez l'effet. Ça c'est juste c'est parce que en Fallen Kingdom vous n'avez pas de piston collant. Avec un piston collant on aurait pu faire aller-retour tout simplement, mais là, vu que dans un Fallen Kingdom on n'a pas de piston collant, il faut faire ça. Donc pour, regardez, pour enlever le bloc, et dès qu'il se rétracte, lui arrive. C'est tout simple. Et grâce à ça, on regarde, ça nous fait tomber. Ici. Hop, je peux accéder. Voilà. On tombe ici. Et si on appuie sur « Échappe » quand on est en train de tomber, on arrive à attraper la source d'eau. Et sinon, si on n'attrape pas la source d'eau, et ben, bah, regardez, c'est tout simple. On meurt. Bon, on meurt euh, si on n'est pas en créatif. <rire> What Il y a un poulpe qui a spawné Suis au poulpe. T'as compris le poulpe Je t'ai dit « Dégage ». Voilà, merci. Euh, bien penser à pas casser de bloc, sinon on peut arriver directement ici sans prendre la source d'eau. Donc, je vais faire la démonstration, vous allez voir si on n'appuie pas, si pas sur échappe exactement au moment où on clique sur euh, le bouton. Donc, je vais refaire la petite démonstration. Alors, attendez, on repousse ça, voilà. On se place là en se on se colle au bloc. Il faut bien se coller au bloc derrière vous, en reculant. On vise ce pixel là, enfin moi je trouve que c'est lui qui marche le mieux. Là, ce pixel-là, là qui est entouré par deux autres pixels blancs. On clique là, hop, et on appuie sur échappe dès qu'on tombe. Donc vous voyez, on arrive pile poil à la dernière source d'eau pour pouvoir remonter et accéder ici. Si on y arrive, voilà. Donc on a réussi à y accéder. Voilà, et si on ne prend pas la source, je vais vous remontrer Hop, si on ne prend pas la source, je vais vous montrer, mais c'est instantané. On clique là. Déjà, pour qu'un adversaire arrive à cliquer sur cette zone, enfin, ici ça marche aussi. Hein. Ah, perdu, ça marche pas. Mais voilà, voilà là ça marche. Il euh, y a des fois ça fait ça, mais voilà. On voit qu'il y a de l'eau, mais si on n'arrive pas, à... si on n'appuie pas sur échappe dès le début, en fait, euh, on n'arrive pas à passer. Voilà. Ensuite, donc je pense que vous avez compris ce petit système là. Ensuite, on peut cacher les coffres encore mieux que ça exemple, je vais vous montrer. On va casser ça. On va dire, euh, croyons-nous en Fallen Kingdom. Donc, on arrive de base, c'est que de la pierre partout. Donc, on va symboliser un embranchement où c'est de la pierre. Voilà. On va faire un semblant. Euh, vous voyez, hop, une espèce de filon de terre ici. On va reboucher un petit peu. Tac, euh, comme ceci. Et on va placer nos coffres là. Ça, c'est une technique qui est très connue. Donc, euh, je pense que vous la connaissez déjà si vous regardez cette vidéo, euh, parce que vous cherchez peut-être des techniques pour le Fallen Kingdom. Voilà. Là, vous voyez déjà ce que je vais faire. C'est une technique très connue. C'est juste pour cacher un peu plus. Voilà. Hein. Vous pouvez faire même euh, comme ça. Euh, imaginons euh, qu'il y ait des trous. Voilà. Voilà. Hein. Hop, et on va casser comme ceci, comme ceci. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, ceci n'est pas une exploitation de bug. C'est juste une exploitation des euh, des, bah, des physiques de Minecraft. Hein. Voilà, et quand on utilise la ou sur ces blocs-là, on peut accéder au coffre qui est là, mais on ne peut pas l'ouvrir. Parce qu'il y a un bloc plein ici. Mais si on utilise la ou sur ce bloc-là, ce bloc-là devient alors transparent. Ok ah oui d'accord, faut que le bloc soit vide au-dessus Fail en direct Génial Hop, hop, hop D'accord, il s'est alimenté Je vois pas où est-ce qu'il a trouvé une source d'eau mais Voilà Et à ce moment là On peut faire ça Et les blocs sont devenus transparents Enfin, ce n'est plus des blocs pleins Donc on peut ouvrir le coffre Voilà, vous voyez, on peut ouvrir le coffre à notre guise On fait ça, ça Et on peut ouvrir le coffre c'est par ici, ça, là, et on peut ouvrir le coffre. Voilà, donc, euh, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis c'est juste une petite technique euh, pour cacher les coffres en Fallen Kingdom, et puis euh, si vous, vous demandez ce que c'est cette map, c'est un défi qui bloque, euh, j'avais que cette map euh, de dispo, j'avais pas envie d'en recréer une autre, voilà, c'est fait. Donc sur ce, merci d'avoir regardé, et puis bah, abonnez-vous, n'hésitez pas à laisser des j'aime, et salut tout le monde, bye